Des tubes sont remplis de jus de chou rouge. On injecte une solution de pH acide dans les tubes de gauche et une solution de pH basique dans les tubes de droite en augmentant graduellement les quantités d'acide et de base. Le jus de chou rouge change de couleur en fonction du pH. C'est un marqueur de pH.